Thank you. Médecin Direct est une plateforme de téléconsultation médicale. Nous avons plus de 8 ans d'existence, près de 14 millions de bénéficiaires au service par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance de mutuelle, de complémentaire santé. C'est l'accès à un médecin à tout moment avec son smartphone, avec un ordinateur ou également par téléphone. Nous avons aujourd'hui une équipe de 30 médecins, des généralistes et des spécialistes qui interviennent à distance pour assurer un acte de téléconsultation. Thank mm -hmm. you.